Salut gang, c'est Weedman, content d'être avec vous. Septième semaine de floraison avec la lumière Spider Farmer, modèle SE5000. Superbe lumière, là, qui répartit la lumière également là, euh, dans une tente 4 pieds par 4 pieds. Moins chaude, moins chaude que la Spider Farmer SF4000. La SE5000 là, euh, nous permet de rapprocher la lumière plus près des Buds, Moins de chaleur. On peut voir les Cloud Walker qui sont vraiment très très hauts. Euh, Pousse vraiment en Sativa. Euh, Cloud Walker, la variété. Green Seed. Euh, c'est là qu'on que proviennent euh, les graines de cannabis. Cadeau de Zuzukana, c'est Cloud Walker là. Donc, euh, ben il y en a juste un finalement. Euh, je m'en ligne pour faire neuf semaines de floraison. Donc deux dernières semaines qui restent. Depuis déjà 3-4 jours, depuis 4 jours maintenant, seulement de l'eau. Seulement de l'eau. Euh, on ne donne plus de nutriments. Donc pendant 2 semaines et demie, 2 semaines et demie, on va seulement donner des nutriments. Euh, J'ai commencé ça à la 6 sixième semaine et demie. Donc 7 et demi, 8 et demi, 9. 2 semaines et demie d'eau. De, euh, avec le pH 6.5. On va voir ce que ça donne habituellement. Là, j'y vais toujours pour 10 semaines, mais là, les trichomes sont ambrés, pas pour le Cloud Walker. Le Cloud Walker n'est pas encore prêt. Donc, peut-être en 9e semaine, les têtes du haut vont avoir des trichomes ambrés, mais peut-être pas les cocottes du bas. Donc, euh, par contre, tous les autres plants, on parle ici des deux couches-couches couches de DNA génétique. On parle euh, du pink couche en arrière, plus petit, euh, petit trapu. Euh, on parle aussi là, de la fameuse euh, graine de cannabis que j'ai trouvée dans le fond du tiroir, le X3. Mais ces quatre plants -là, là les deux couches-couches, couches, le X3, le pink couche, ben eux autres, ils vont être prêts. Ils vont être prêts après 9 semaines. Donc, euh, puis le Cloud Walker, il va être prêt, mais seulement les têtes du haut. seulement que je vois ça. Mais là, pour l'ensemble de l'œuvre, euh, le Cloud Walker va être obligé de se passer. Donc, ça, c'est une très grosse nouvelle qu'on est passé déjà. là, euh, On n'a pas attendu. On n'a pas attendu à la huitième semaine pour faire 9 et 10 avec seulement de l'eau. On a fait ça un peu plus de peu plus tôt. Un peu plus tôt. À partir de la sixième semaine et demie. Et on va arrêter à 9. À place de 8 à 10, de 6,5 à 9. Un petit drame. Un petit drame s'est passé depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Euh, le drame s'est passé hier. Euh, le pin couche en arrière a manqué d'eau. Donc, euh, j'étais obligé de trimer toutes les feuilles. J'ai coupé beaucoup, beaucoup de feuilles séchées. Euh, il a manqué d'eau. encore en vie. Mais. Euh, c'est pas beau à voir, c'est pas beau à voir là, j'ai été euh, 12 heures en retard. Je veux tellement pas qu'il y ait de bas, de rot, qu'il y ait de la moisissure dans mes buds, ce qui était déjà arrivé dans le pink couche numéro 4, que c'était pas la première fois que j'ai fait pousser. Donc, euh, j'essaie de donner vraiment le moins d'eau possible. Puis encore des fois, encore des fois, je pense que je donne de l'eau trop rapidement. J'attends pas encore là, assez, assez, je se passe pas assez euh, le temps entre mes arrosages. Il faudrait peut-être que des fois des 24 heures de plus. Bien hâte ben, de voir ce que ça va donner. Euh... Est-ce que ça va donner une cendre plus blanche si on donne des nutriments pendant 6 semaines et demie à place de 8 euh, deux semaines de leaching, deux semaines seulement de l'eau. J'ai déjà fait trois semaines. J'ai pas eu de la cendre noire, mais j'ai pas eu de la cendre blanche. Euh, toujours quelque chose que j'essaie d'améliorer avec le cannabis que je fais pousser depuis un an et trois mois maintenant. La couleur de la cendre. Il euh, y en a qui voudraient que je fasse pousser avec euh, du organique. Mais. Euh, Là, présentement, on, va, on, va, on est avec Remo. On est en train de faire la transition avec RIMO. J'étais avec Psycho Nutriments. Là, on change avec Remo. Euh, on va voir la suite des choses. Mais il faut travailler euh, le leaching. faut euh, pas négliger le pH quand qu on donne de l'eau. Et puis, des fois, on était peut-être un peu rapide quand qu on donne de l'eau à nos plants sans vérifier trop le pH. Donc, euh, à suivre, à suivre, donc septième semaine de floraison, il n'en reste que deux. Et puis on coupe ça, et on va passer ça en période de séchage 60-60, 60%, -60. 60 d'humidité, 60 degrés Fahrenheit, 12-14 jours. Donc, euh, ensuite c'est la période du curing. Je vous laisse là-dessus, on donne un pouce à la vidéo, on écrit un commentaire. Et vous, euh, en général, est-ce que vous regardez la couleur des trichomes? Ou vous y allez après 63 jours, 70 jours, et puis vous coupez vos plans? Vous regardez, vous regardez la couleur des trichomes, s'il vous plaît, hein? C'est la meilleure façon, c'est ça qu'il faut faire. Alright, gang, je vous adore. Et on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!